Sur le site de Chris Alex. Salut à tous et bienvenue sur le site de Chris Alex. Euh, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site de Chris Alex Vous allez me dire. Il ben, y a Chris est, qui est aux photos et à la caméra, et il y a Alex qui est aux commentaire et à la mise en place du site webmaster. Mais euh, en fait, euh, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez adoré ce site. Mais je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, parce que vous dites crise qu'est-ce que c'est que tout ça Eh bien, il y a des photos sur la région du Nord, par exemple, on y a Valenciennes, il y a Lille, puis d'autres photos qu'on verra au fur et à mesure, d'autres endroits, un peu plus inattendus. On essaye de vous montrer des choses que vous n'aurez jamais vues, même si vous passez tous les jours devant, par exemple, et que vous êtes dans le Nord, vous n'avez peut-être pas forcément mis le doigt sur ce détail-là. Là, nous, on vous montre tout donc euh, c'est pas plus difficile que ça et, est, et aussi également, il bah, y a des vidéos il y a des, plein de commentaires historiques, ça c'est pour le blabla un petit peu, pour votre culture personnelle quand même, donc il euh, y a vraiment tout ce que vous voulez, alors bah, surtout euh, n'hésitez pas à faire un tour euh, abonnez-vous à la chaîne YouTube abonnez-vous aussi euh, sur la page fan, mettez un petit j'aime des petits commentaires, après on verra ce qu'on peut faire dites-nous si vous avez des idées, des suggestions, ça peut toujours vous servir très bien, bien, bonne visite à vous au revoir